Vous avez identifié des vulnérabilités autour des environnements de travail. Voici quelques notions au sujet de l'open space. Travailler en open space, pour nous, ergonomes, euh, c'est pas forcément un avantage. Il faut être clair. Euh, on part du principe que l'open space, en général, euh, c'est plutôt une grande pièce sans cloison. Et qui dit grande pièce sans cloison dit bruit qui passe, air, vent, euh, climatisation qu'on ne peut maîtriser. Donc euh, pour nous, euh, l'open space, quand il est euh, dans ces configurations-là, ne nous paraît pas euh, être une, une, un environnement euh, agréable pour travailler. Euh, donc pour nous, on le voit plutôt comme un inconvénient. Après, il y a différents types d'open space. Il y a des open space qui sont euh, très aménagés, qui sont, euh, je dirais, habillés. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites cloisons, euh, des plantes, des meubles hauts qui vont venir un petit peu nourrir la pièce, habiller la pièce et créer finalement des espaces un petit peu plus intimes, plus personnels, plus individuels, dans une même grande pièce. Mais euh, euh, sinon, non, on n'est pas forcément euh, très enclin à, à mener euh, et à mettre en place ce genre de, de configuration. Les gens qui travaillent en open space se plaignent essentiellement du bruit, qui n'est pas maîtrisable souvent, de la lumière qu'on n'arrive pas à maîtriser non plus, euh, et puis euh, de l'air. Il fait toujours trop chaud, trop froid. À partir du moment où il n'y a pas de cloison, on a du mal à isoler des espaces dans lesquels on pourrait venir euh, finalement euh, avoir une action sur euh, la lumière par exemple. Souvent les open space c'est des rails de, de lumière au plafond, il y a un seul interrupteur et le matin il est allumé, le, le soir il est éteint, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc euh, au niveau de, du poste individuel, bah, il y a assez peu d'aménagements possibles et du coup bah, quand on est 8 heures par jour euh, dans, un, dans, une, dans, dans son bureau, on a quand même envie et besoin, à un moment donné, de pouvoir avoir la main en fait sur son environnement. Et l'open space ne permet pas ça.